Bonjour les amis je suis Serge Demoulin créateur de la SD Trading Academy depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui je vais vous donner mon point de vue sur la perte maximale quotidienne que vous devriez accepter. Alors la perte maximale quotidienne que vous devriez accepter selon moi, je vais peut-être vous étonner mais c'est différent de ce que vous trouverez dans bien des, des vidéos et ce que conseillent certaines personnes. Bien souvent vous voyez des gens qui vous disent bon ben ça doit correspondre à 1% de votre capital, 2% de votre capital, ce n'est pas du tout de cette manière-là que je vois les choses. Pour moi vous devez d'abord analyser combien vous gagnez tous les jours. Donc par exemple si vous gagnez 1000 euros par jour donc de manière régulière et eh bien vous devez faire en sorte que votre perte lorsque vous avez une journée de mauvais trade, une journée rouge disons et eh bien il ne faut pas que ça dépasse votre montant de 1000 euros si c'est la moyenne de vos gains. Donc à ce moment-là psychologiquement ça ne vous posera pas de problème. Par contre si vous faites une perte de 5000 euros donc que vous perdez toute une semaine courante de gains, ben là ça va jouer sur votre morale, ça va être important. Donc je pense que c'est la meilleure méthode pour vous pour arriver à des résultats réguliers. Tout le monde fait des journées perdantes, moi aujourd'hui j'ai fait une journée, une journée gagnante vous voyez ici donc j'ai gagné 887 dollars en quelques minutes aujourd'hui puisque je fais du scalping mais que vous soyez scalper ou des trader, disons vous devez faire une moyenne de ce que vous gagnez régulièrement. Donc si vous gagnez 1000 euros par jour donc 5 jours par semaine ça vous fait 5000 euros sur la semaine et eh bien il ne faudrait pas une journée négative euh, élimine tous vos gains. Donc idéalement ce serait que vous acceptiez une perte maximale inférieure à une journée de gains. Donc de cette manière-là vous verrez qu'à la fin de la semaine vous, vous sortirez chaque fois gagnant parce que bon… Euh, une journée perdante c'est normal, tous les traders font une journée perdante. Pourquoi Parce que la configuration du marché est un petit peu spéciale, on n'a pas eu le setup qu'on qu utilise normalement et on a quand même essayé de faire des trades gagnants et ça s'est mal passé. Mais une deuxième journée de trades perdants normalement ça devrait être exceptionnel et trois journées de trades perdants d'affilée ça ne devrait pas exister en principe donc ça ne euh, ça, ça devrait pas arriver. Donc si vous avez une bonne méthode de trading bien sûr. Donc j'espère que vous avez une bonne méthode de trading. Donc euh, il est important donc de limiter euh, votre perte non pas à un pourcentage de votre capital mais euh, plutôt à analyser vos gains réguliers. Il faut que vous ayez bien sûr des gains réguliers et pas des pertes régulières sinon changer de méthode c'est urgent. Et donc euh, à ce moment-là, euh, même si vous avez un, un compte euh, de, de 1000 euros par exemple, bah, il faut pas. si vous faites 100 euros de gains par jour, il ne faut pas que vous fassiez une perte de, de 500 euros en une journée. Donc ça va, ça, ça va couper votre capital en deux et vous allez galérer pour arriver à à récupérer ça. Donc quel que soit le capital de votre compte faites en sorte de ne pas perdre en une journée plus que vous gagnez en une journée et de cette manière-là vous verrez que vous aurez des résultats positifs. C'est aussi simple que ça et je pense que c'est plus réaliste et plus concret que de viser à limiter à un pourcentage tout à fait Bizarre je dirais qui correspond à 1%, pourquoi 1%, pourquoi 2% parce que ça c'est récupérable. Oui mais si vous, si vous ne faites qu'un dixième de pour cent par jour de gain, ben, ça, ça va être une grosse perte aussi. Donc que vous ayez un compte de, de 100 000, 250 000, peu importe, faites en sorte de calculer euh, ce que vous gagnez régulièrement et faites en sorte de ne pas perdre en une journée plus que ce que vous gagnez en une journée. Donc le, la tentation, c'est quand vous faites une journée, une mauvaise journée, quand ça démarre mal, ben vous, voulez, vous voulez terminer la journée positive. Donc c'est humain, euh, donc on comprend tout à fait ça. Mais à ce moment-là, on peut arriver à perdre deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Euh, ce qu'on gagne en une journée. Et là, c'est mauvais parce qu'après, ça va être galère, galère pour récupérer ça euh, les jours prochains. Vous allez le lendemain démarrer en vous disant il faut absolument que je récupère euh, ma perte de 5000 dollars que j'ai faite hier. Euh, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc, faites en sorte que de viser l'objectif, donc de faire toujours. Faites une moyenne hein, de ce que vous gagnez régulièrement donc si vous arrivez à faire tous les jours à peu près 500 euros, 1000 euros de gains et eh bien faites en sorte de ne pas perdre plus que ça, vous limitez votre perte à 500 euros, à 1000 euros. Donc il y a d'ailleurs des plateformes qui vous permettent de limiter votre perte quotidienne. Donc la plateforme Tradovet que, que j'ai ici devant moi permet de le faire. Donc, vous pouvez limiter votre. Vous la configurez, donc vous limitez votre perte quotidienne. Et au moment donné où vous avez atteint cette perte, eh bien, vous ne pouvez plus trader. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça peut vous aider si c'est nécessaire. Maintenant, si vous faites. Si vous tradez sur une propre firme, celle que j'utilise moi, Elite Trader, apparemment ne permet pas de, de faire ça. Mais à ce moment-là, c'est psychologiquement ayez au moins euh, la, la discipline de vous limiter à votre gain quotidien. Donc évidemment si vous faites euh, en une journée euh, 7000 euros de gain et que les jours vous faites 500 euros de gain, bon ben prenez pas 7000 euros comme, comme limite de perte. Hein. Donc essayez de voir ce que vous faites régulièrement si vous faites 200 euros de gain et eh bien euh, limitez votre perte euh, à 200 euros maximum. Donc de cette manière-là vous verrez que vous serez beaucoup plus serein sur la longueur et jour après jour pour arriver à avoir de bons résultats et que vous terminerez toutes les semaines en positif et c'est bien sûr l'objectif. Donc si vous tradez 5 jours par semaine que vous faites 500 ou 1000 euros de gains tous les jours et eh bien vous avez 2500 ou 5000 euros à la fin de, de la semaine. Si vous faites une journée perdante et eh bien ça ne va pas être dramatique, vous allez terminer malgré tout la semaine en gains, en verre et vous passerez un bon week-end. Donc c'est mon conseil, donc faites cela, euh, donc peu importe votre capital, si vous avez un capital de 1000 euros et que vous gagnez 100 euros par jour et eh bien limitez votre perte. À 100 euros et surtout n'essayez pas euh, de regagner euh, dans la même journée votre perte. Donc euh, si vous faites une perte de, de 1000 euros sur une journée mais que vous gagnez tous les jours 1000 euros et bien c'est bon, vous arrêtez. Vous, vous arrêtez de trader le jour où vous avez atteint 1000 euros. N'essayez pas euh, de regagner sur la même journée parce que c'est peut-être la, la configuration du jour qui ne vous convient pas, vous qui êtes euh, pas en forme, euh, il s'est passé quelque chose, euh, vous êtes contrarié ou bien vous avez un biais haussier quand le marché est en train de baisser et vous n'avez pas, pas bien perçu cela. Donc c'est très important de limiter votre perte à ce que vous avez l'habitude de gagner tous les jours. Voilà c'est mon conseil du jour, j'espère que vous appréciez ma vidéo. Faites-moi des commentaires à ce sujet-là, dites-moi si ma méthode fonctionne pour vous et comme ça je pourrais vous donner encore d'autres conseils. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, mettez un pouce vers le haut si vous appréciez ma vidéo, partagez-la et on se retrouve dans une de mes prochaines vidéos. À très bientôt, au revoir.